Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Améliorer la physique des véhicules terrestres permet de préparer le terrain pour des expériences de gameplay plus variées, et tout comme les vaisseaux ils auront des vitesses et des objectifs différents. Et contrairement aux vaisseaux, ils vous permettent d'avoir un meilleur sens de la grandeur de l'univers, et les développeurs s'attellent désormais à faire passer les véhicules terrestres sur un modèle basé sur la physique. Leur modèle sera désormais basé sur des données empiriques, comme dans le monde réel, et extrapolées à partir des pneus. En fonction de la vitesse de rotation du pneu et de son grip relativement au sol, le comportement du véhicule changera en conséquence. Étant donné que chaque véhicule doit pouvoir offrir une expérience différente, il faut pouvoir les régler séparément, ce que permet le nouveau système. Il rend donc le travail des développeurs plus facile et l'expérience de conduite plus crédible. Ce qui vous permettra, en tant que joueur, d'avoir le comportement que vous vous attendiez en fonction du véhicule. Mais aussi de pouvoir faire des dérapages ou au contraire d'avoir une accroche extrêmement forte en fonction des situations. Le Rock étant l'un des seuls véhicules déjà pleinement fonctionnels et ayant besoin de s'aventurer dans les recoins les plus inatteignables, les développeurs ont décidé de commencer par lui. Ils lui ont aussi ajouté une caméra qui réagit en fonction des dérapages comme pour les vaisseaux. Tous ces changements bénéficient aussi au Tank, qui est actuellement en cours de développement et qui est le premier véhicule à utiliser le Trax Physics, qui est dirigé par la différence de vitesse entre les différentes chenilles. Quoi qu'il en soit, le nouveau système offre des possibilités sans limite aux véhicules terrestres. À côté de cela, les développeurs sont en train de créer le tout nouveau Cyclone MT, qui permettra de redéfinir l'expérience d'utilisation de missiles sur un véhicule terrestre. Ce véhicule a aussi mis en lumière les problématiques de ciblage et d'interface dont le besoin se fait de plus en plus sentir. Tous ces changements ne sont que la pierre angulaire sur laquelle sera bâti le futur des véhicules terrestres, ce qui comprendra par exemple une refonte du système de caméra et un raffinement de la physique, pour s'approcher un maximum de la réalité sans pour autant en faire une simulation, avec comme objectif à terme d'avoir exactement les mêmes systèmes que dans les vaisseaux. Ce qui comprend bien entendu la boussole grâce à laquelle vous ne serez plus jamais perdu. Ce qui peut arriver facilement durant Sprint Report, à cause du flot d'informations qui commence par la nouvelle interface des consoles de raffinerie. L'équipe Feature s'est occupée de corriger de nombreux bugs sur différents systèmes, ainsi que de créer un nouvel écran d'accueil, aux côtés d'un correctif pour le bouton de fermeture des consoles de raffinerie, et une auto-déconnexion s'activera désormais lorsque vous serez inactif pendant un certain temps devant l'écran. Toujours dans le minage, les changements concernant l'interface d'extraction continuent, avec l'intégration des sous-composants évoqués la semaine dernière, montrant de manière plus claire leurs bonus et malus, et fonctionnant également pour les consommables. Les animations de scan sont également ajoutées permettant de montrer des informations plus clairement. Les membres de l'équipe modulaire ont avancé sur des habillages non commerciaux pour les raffineries deck arrivant en 3.13. Ce que vous voyez ici est un passage pré-éclairage permettant de tester l'ambiance de la zone. L'objectif étant d'avoir un ressenti plus industriel et plus en accord avec l'ambiance de la raffinerie elle-même. Les zones de détente sont elles aussi déshabillées les plantes, les sièges et les décorations étant enlevés, pour obtenir un espace plus fonctionnel. Ces changements ne concernent que certaines des plus petites stations possédant une raffinerie, pour les différencier des autres stations plus grandes et plus commerciales. Par contre, ne vous fiez pas trop au rendu visuel pour l'instant, car il manque encore tout l'habillage lumière. En parlant de lumière, des tests sont en cours concernant l'habillage d'une habitation, débute par la séparation de plusieurs états lumineux qui peuvent être activés par le joueur, que ce soit par un senseur de proximité ou par le panneau de contrôle général de la pièce, ce qui n'empêche pas d'avoir des boutons de contrôle en plus pour chaque lampe. Et pour toujours plus de personnalisation, des lampes interactives sont aussi testées, pouvant être déplacées à souhait. La prochaine étape sera l'intégration des lumières destructibles et remplaçables pour offrir toujours plus de personnalisation aux joueurs. Jetons maintenant un œil au progrès de la white box des hôpitaux, et plus particulièrement celui de New Babbage. La verrière a été agrandie pour offrir une meilleure vue sur le centre d'habitation, et sur la gauche se trouve désormais le bureau d'information et de sécurité. Dans les salles arrière, vous pourrez trouver un somptueux panorama qui donne sur la zone de triage, ainsi qu'aux stations de docteurs et d'infirmerie. Bien qu'il reste encore beaucoup de travail, on peut facilement imaginer à quoi ressemblera l'ensemble une fois terminé, avec le style propre à New Babbage. En Whitebox également, les avant-postes coloniaux continuent leur progrès. Les développeurs ont pu tester les différentes connexions entre modules, adapter l'intérieur à l'extérieur et continuer le développement des sondes en temps réel pour la lumière, permettant d'utiliser la lumière extérieure pour éclairer l'intérieur, l'inversement étant possiblement vrai aussi. L'objectif de tout cela est d'avoir une modularité forte, permettant la création de nombreuses configurations, tout en adaptant les technologies de fusion pour que les transitions entre les modules soient invisibles. De plus, une refonte de la salle de bain est prévue, car elle ressemble pour l'instant trop à l'intérieur d'un vaisseau, et ne répond pas aux attentes que l'on aurait dans un avant-poste du bout du monde. De l'autre côté, des avancées sont faites avec les équipes design pour créer des zones de personnalisation ou d'interactions pour que les joueurs puissent ajouter de l'équipement ou des décorations à leur goût. La zone sociale a reçu de nombreuses itérations, l'amenant à grandir puis à revenir à sa taille de départ finalement, pour obtenir un effet plus intime. Enfin, des réflexions sont en cours sur l'ajout d'un sas au garage, permettant de le dépressuriser au besoin sur certaines planètes. Rappelons tout de même que ces habitations serviront tout d'abord aux PNJ à travers Stanton et Pierrot et potentiellement plus tard aux joueurs. Pour finir, voici un petit test concernant des éclairs créés par un membre de l'équipe VFX, combinant un nouveau type d'éclair en cours de création et le nouveau système de particules de lumière, permettant de voir les possibilités d'amélioration de l'étoile mourante d'Arena Commander.